Voilà, je vous présente une nouvelle vidéo concernant les semis. Euh, en fait, euh, je me suis aperçu que certains semis faits au 1er janvier n'avaient pas fonctionné. Donc en fait, il y en a un certain nombre. Euh, donc euh, voilà, Donc, j'ai refait les étiquettes. Donc, Alma paprika, poivron de Cayenne, poivron cornu, poivron d'Espelette et corno d'itoro. Toutes ces variétés, en fait, n'ont pas euh, fonctionné euh, sur les deux graines, puisque je fais deux graines systématiquement pour chaque variété. Euh, J'en ai un certain nombre qui n'ont pas fonctionné non plus, mais pour lesquelles euh, une des deux graines a, a fonctionné. Donc euh, je ne vais pas les refaire. Euh, il faudra bien sûr que je fasse très attention, euh, particulièrement à ces variétés-là. Euh, euh, parce que euh, voilà si euh, elles ne réussissent pas et eh ben voilà je, je serai obligé d'attendre un an de plus pour euh, voir euh, le, le résultat donc je vais je vais tout faire pour euh, pour m'en occuper euh, correctement donc ce que j'ai fait j'ai vidé en fait euh, dans ce bac euh, tout euh, le terreau euh, qui contenait les, les graines qui n'ont pas germé euh, je vais l'étaler au, au fond du bac et je vais compléter euh, avec du terreau, euh, du, du terreau qui se trouve ici euh, que j'ai préparé. C'est du terreau de gamme vert. Donc, euh, ben, en fait, je vais euh, coller, coller les étiquettes euh, euh, ben, sur des pots en fait, euh, euh, que je, dont je disposais déjà. Donc, je vais recoller en fait par-dessus, c'est ce que je fais en fait à chaque fois. Euh, là, je ne m'embête pas, en fait, je vais avoir trois étiquettes euh, euh, qui sont collées l'une sur l'autre. Bon, c'est pas, pas gênant en fait. Donc euh, je, je vais vite euh, coller tout ça. Et euh, dans, dans le, le, le bac euh, sur lequel j'ai étalé euh, le terreau et que je vais compléter, je vais semer euh, des poireaux donc euh, voilà ça fera euh, deux, deux en un en fait ça me permet de recycler le terreau qui n'a pas fonctionné euh, je pense que malgré tout il est de bonne qualité et ça me permettra de mettre euh, des poireaux, euh, faire germer des poireaux qui eux seront en, en quantité donc euh, ça ne posera pas de problème si euh, certains ne, ne, ne germent pas euh, vu la quantité que je mettrais c'est pas un souci donc je continue en fait euh, de compléter la pose des étiquettes sur mes pots Donc, voilà j'ai j'ai l'indice ici euh, numéro 2 qui me permet de savoir euh, si euh, euh, enfin, de savoir que euh, c'est la deuxième tentative donc. Voilà. Alors euh, le, le poivron cornu, euh, ce qui est étonnant en fait, c'est que c'est une variété que j'ai récoltée sur. que j'ai récolté sur, euh, récolté sur euh, un poivron que j'avais récupéré. Justement, euh, c'est pas le, le sachet d'origine, le sachet de la boutique, c'est vraiment de, des graines que moi, euh, moi j'ai faites. Donc euh, bon, c'est toujours étonnant, mais. Euh, c'est pour ça que je me demande si le, le terreau n'a pas. n'y est pas pour quelque chose. Donc, comme il est au fond du. comme il est au fond du bac, ça posera pas de problème. En fait, c'est pas, pas très grave. Voilà. Donc, par contre, il faut. quand on fait ça, il faut, il faut coller impérativement l'étiquette et faire tout le tour, en fait sur ce genre de pot parce que ça tient vraiment pas quoi et en plus comme le, le scotch part de travers donc voilà c'est impératif de faire le tour du, du pot voilà j'arrive à la fin on reste plus qu'un Donc les pots sont prêts, je les remplirai. Voilà, ceux-là, ai pas besoin. C'est Et donc, alors je vais peut-être commencer par, euh, par les petits pots, parce que le problème, en fait, c'est que je vais avoir les mains collantes à cause de... Ça c'est bon. Donc, là, je vais remplir en fait. Je vais remplir le. Voilà. Je vais remplir les pots. Il y a parfois des cailloux dans le. pour bon. les jeter bien sûr ça n'apporte absolument rien donc euh, autant s'en débarrasser alors en même temps vous verrez vous verrez mettre une graine dans un pot chose que j'étais pas forcément euh, j'avais pas forcément envie de vous montrer mais bon là en fait il y, y a un intérêt c'est euh, là la, la le, le fait que je refasse en fait mes, mes semis qui n'ont pas fonctionné donc voilà il y a un intérêt quand même un petit peu voilà donc je vais maintenant écraser tout ça bien plaqué au fond je sais même pas si j'arroserai parce qu'en fait vu comment c'est mouillé on va peut-être légèrement sur le dessus mais bon je pense que pas forcément besoin mais... Pas pris j'ai une, une petite euh, je sais plus comment ça s'appelle en fait c'est un outil pour les maçons en fait que j'utilise habituellement et que j'ai pas là j'ai oublié voilà on est pas mal je vais laisser un petit peu de place pour recouvrir voilà. bon. là c'est pas trop mal donc je vais je vais aller chercher ma... mon outil donc j'ai un peu réorganisé le mon espace de travail donc euh, voilà j'ai euh, fait le tour de mes graines. En fait, je me suis aperçu que les poivrons corneaux dittoraux jaunes, j'en avais plus. En fait, j'avais déjà fait plusieurs essais. Donc, au final, j'ai jamais réussi à, à, à, à, à produire ce, ce poivron. Donc, c'est pas grave. En fait, j'ai repris d'autres variétés. En plus, j'ai complété ma barquette. Donc, et notamment euh, des tomates Kellogg's euh, Breakfast Kellogg's. Ensuite, tomates stupice et tomates Ildi. Donc euh, c'est les tomates que j'ai euh, mis en, en germination le, le, 11, le 11 janvier, euh, et euh, bah, qui à cette date, euh, nous sommes le 24, ne sont toujours pas sorties. Donc j'ai bien peur que ces tomates-là ne, ne donnent rien non plus. Donc euh, bon, je comptais un peu sur les stupices. Euh, en fait, c'est un petit clin d'œil à F1 RCX, qui euh, parle beaucoup de ces tomates stupices. Donc euh, j'ai prévu d'en faire euh, au moins 4 quatre, euh, quatre pieds. Euh, je pense qu'elles sont assez proches en fait au niveau euh, calibre euh, des, euh, des subarctiques plenty euh, que j'ai faites aussi euh, et qui, qui ont vraiment très bien fonctionné. Donc, je pense qu'elles sont euh, c'est les tomates hâtives euh, qui sont aussi euh, très proches je pense de la stupice. Donc euh, je, vais, je vais voir un petit peu la différence entre les deux. Euh, surtout en termes de, bah, de précocité euh, des fruits, euh, donc, euh, enfin des tomates, donc euh, voilà. Donc eh ben, écoutez, j'ai euh, ramené mon outil aussi, je vais commencer par les... Euh, bah, en fait, euh, tout, vous connaissez ça, hein, euh, je m'en sers aussi pour la maçonnerie. Bon, je l'ai nettoyé bien sûr, hein, donc il n'y a pas de souci. Euh. En fait, c'est juste, euh, je, vais, je, vais, je vais déjà mettre mes graines, en fait, euh, je vais en mettre quelques-unes dans le bac, que je vais semer à la volée, je vais essayer de ne pas en mettre trop, voilà, d'essayer de, de bien répartir, C'est pas évident parce que les graines sont noires, donc voilà, on va essayer de, de faire ça bien, on verra bien de toute façon que c'est pas très grave, ça germe, j'en enlèverai si on a trop, Je vais essayer de répartir ça euh, relativement bien. On, on voit vraiment pas grand chose en fait. Hein. Vraiment, euh, les graines noires sur euh, sur marron noir, euh, c'est vraiment pas terrible. Bon, c'est pas grave. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Euh, comment ça a été euh, Comment j'ai réussi à les répartir C'est pas, pas bien à de toute façon les poireaux ça se replique donc euh, on verra si ça fait des touffes, euh, des touffes de poireaux ou, ou si euh, voilà bon, ça sera sans doute des touffes hein. Je ne sais pas si j'en mets beaucoup ou pas, hein, c'est euh, voilà. comme ça, c'est pour. pas bien grave. Voilà. En encore un petit peu. Je ne sais pas trop. Voilà. Je ne sais pas trop où je vais, mais. Donc. Recouvrir un petit peu. C'est pas mettre de cailloux. Il y a un. Caillou, un Il y a quand même des grands cailloux. Hein. Bon. Je pense que c'est pas mal. Il faudra que je prenne un, un trombone pour fermer mon paquet. Donc. Je pense que c'est bon, donc je vais tasser à si on a les angles ici, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, c'est pas trop mal. Donc euh, voilà, j'ai un petit peu d'eau, encore. je vais arroser pour la forme, parce que comme vous l'avez vu, il ah, a du mal, il faut vraiment se positionner sur le bord. Donc, le, le terreau euh, du fond était déjà bien humide, donc je vais vraiment l'arroser, euh, pas trop quand même. Facile quand il reste pas beaucoup d'eau dans, dans la bouteille, c'est pas évident. Bon, je pense qu'il y en a assez. Voilà, le reste ça remontera euh, par le dessus, enfin par le par capillarité ça remontera donc. Euh... Celui-ci est prêt. Voilà. Donc. Alors voilà, vous allez voir en fait euh, l'inconvénient de ce type de sachet. Il faut euh, un petit coupe papier qui va bien et essayer de trouver l'endroit où j'ai mis euh, voilà, le scotch. Voilà, comme ça. Parce que sinon, euh, c'est pas évident de, de fermer ce genre de paquet. Là. C'est le seul reproche que je ferai. Alors en plus, il faut que je trouve l'endroit où se trouvent les, les, les graines. J'ai envie de la trouver. Ah. Voilà, je pense que là, j'y suis. Non. non oui, c'est vraiment pas... Voilà, ah ça y est. Donc là, là, j'y suis. Donc... C'est celle-ci, on va de trouver deux belles, qui paraissent, qui paraissent belles voilà maintenant j'ai fini, je la remets dans le sachet, je remets un petit peu de scotch, c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas évident de... de fermer ce genre de paquet, c'est vraiment pas terrible. C'est beaucoup de manipulation en fait. Donc Kellogg's, pareil. Donc maintenant il faut retrouver l'ouverture. Le... Je pense que je l'ai ouvert mais... vraiment, c'est vraiment pas génial, hein. voilà, c'est bon, Donc, on va essayer de prendre, de prendre des belles, mais c'est pas évident, je vais dire celle-ci, on verra bien, celle-ci, voilà. là je peux les remettre, Et remettre c'est pareil comme c'est petit c'est pas évident Donc, je vais faire comme ça bon, c'est pas c'est pas génial je pense que pour quelques centimes de plus je pense qu'une dizaine de centimes de plus on aurait pu avoir un sachet comme chez en graine, comme chez la bonne graine c'est pas c'est pas vraiment c'est vraiment pas terrible alors Aussi, ça a pas l'air d'avoir fonctionné donc euh, voilà, bon. avec l'habitude on finit par y arriver mais c'est vraiment pas génial sectionner ces graines et... top voilà donc ensuite qu'est ce qu'on a piment alma paprika quand j'aurai réussi à récupérer mes graines ça sera plus facile parce que j'en aurai plus déjà elles sont plus euh, elles sont plus fraîches alors je crois que celle-ci en a plus que deux il me semble en plus, elle doit être collée. Il me semble qu'il n'y en avait que deux sur celui ci maintenant, il n'y en a qu'une, en fait. Donc, c'est qui tout double. Donc, ça sera qui tout double. Voilà, donc. Il n'y en aura pas, c'est pas grave. Euh, je, je mettrai autre chose, je vais réfléchir. J'ai bien regardé, mais... Ouais, y rien. Bon, il n'y a, a pas énormément de graines, hein, donc chez euh, chez en il y a, a... c'est assez limité le nombre de graines qui sont fournies. Le téléphone euh, s'est coupé, donc je ne sais pas, il a bugué. Donc, c'est pas grave, j'ai terminé euh, bah, ce que je faisais. J'ai, euh, avec le pot euh, sur lequel euh, l'alma paprika, euh, j'avais que... Euh, un, qu'une graine en fait qui restait, j'ai remplacé par euh, une tomate stupice donc euh, voilà ça m'en fera trois, euh, euh, j'ai dû la tourner en fait, bon enfin c'est de ce côté-ci voilà donc j'ai trois tomates stupice plus euh, un alma paprika en poivron. donc euh, voilà bon, je suis désolé pour le problème de cadrage là, j'étais vraiment pas terrible au niveau du cadrage donc voilà, donc, euh, donc j'ai terminé, euh, terminé mes semis. Donc là, voilà, j'ai une plaque complète. J'ai complété avec des variétés que je n'étais pas sûr euh, qu'elles qu fonctionnent euh, euh, parmi celles que j'ai lancées au 11 janvier. Donc euh, voilà, notamment la, la stupice. Euh, il y avait Ildi. Et je sais plus l'autre c'était les Kellogg's Yellow Kellogg's ou je sais plus quoi donc voilà donc là je les ai préparés je n'ai plus qu'à à recouvrir j'ai fait la même chose avec le avec les poireaux donc voilà ils sont sous cloche donc je vais les, les poser dans euh, enfin sur les étagères en fait sur les sur un plateau et euh, ben, je vais laisser lever maintenant, donc je vais encore attendre, euh, ben, je ne sais pas, euh, peut-être 6 à 8 jours, ou 10 jours peut-être, je sais pas. Donc on verra bien, si je vois que ça ne fonctionne pas, je referai un essai, euh, Enfin, en tout cas sur euh, certaines euh, tomates comme les Stupis, ce que je veux absolument faire cette année. Donc euh, voilà, j'ai du temps, je, je, je suis parté, enfin euh, j'ai commencé très tôt, donc euh, voilà, je sais que j'ai du temps, je peux faire ça jusqu'au mois de mi-février, même mars, mais bon, je préfère, euh, je, je préfère largement qu'elles soient euh, germées de bonne heure quand même, enfin le plus tôt possible. Mais bon, euh, voilà, des fois il y a des ratés, euh, bah, il faut recommencer, hein, c'est pas, pas très grave. Mais bon, voilà, ça fait perdre un peu de temps. Mais bon, c'est de toute façon, il y en a qui ont qu on, qu on et donc euh, au pire, euh, elles seront prêtes avant les autres. C'est pas, pas très grave en fait, il hein, y a toujours moyen de, de se rattraper. Donc voilà, je, je ferai un suivi des semis euh, prochainement parce que euh, je, je vais remettre en pot euh, de lait les, euh, les, des, des, des, des plants qui n'avaient pas euh, qui n'étaient pas assez grands, qui n'avaient pas euh, les, les quatre feuilles en fait, euh, qui avaient que les, les cotylédons que je n'ai pas euh, mis en, en pot de lait parce que, euh, voilà, elles étaient, ils étaient trop petits, donc ceux-là, je vais les, les mettre en pot de lait d'ici, euh, les 4 ou 5 jours, je pense. Je ne referai pas de vidéo spécialement pour ça, puisque vous avez compris le principe. Euh, par contre, je ferai un point des semis une fois que, voilà, j'aurai terminé ça, et éventuellement, euh, entre-temps, peut-être que ces semis euh, que je viens de refaire auront, auront germé. Donc euh, voilà, bah, vous pouvez me suivre pour, pour voir l'avancement de, des semis et, euh, et des salades éventuellement. Je vous montrerai, j'avais fait un petit peu de salade, donc, euh, mais je, je pense que je les mettrai, euh, je les mettrai dans la serre. Hein, parce que bon, les salades, ça résiste, euh, ça résiste au froid. Donc euh, voilà, je voulais les faire germer, qu'elles soient un petit, peu, un petit peu grandes, mais euh, je ne veux pas les laisser euh, sur l'étagère trop longtemps je veux vraiment qu'elle soit en condition euh, normale en plus en ce moment il fait assez doux euh, dans la serre il a fait euh, 19 degrés je crois aujourd'hui pratiquement donc euh, voilà c'est pas mal il ne gèle plus trop en ce moment donc il pleut pas mal aussi donc euh, euh, ceci explique cela mais euh, voilà dans la serre on a quand même un, un climat qui est, qui, est, qui est pas trop mal donc euh, donc ça devrait ça devrait bien continuer à se développer et je pense que je mettrai aussi euh, ben les poireaux, hein, parce que je vais, je vais juste les, les faire germer, mais je pense que je les laisserai pousser dans la serre et, et, plus, euh, et pas sur les étagères. Voilà, donc euh, ben, je, vous, je vous donne rendez-vous euh, dans une prochaine vidéo pour, euh, pour le suivi de tout ça.